C'est vieux. De la merde. Un site un peu vieillot. Plutôt dépassé, plutôt un peu vieillot. Ça s'adresse euh... aux personnes qui ne trouvent pas leur moitié. Les gens qui ont pas envie de sortir de chez eux, qui veulent tout de suite trouver un rendez-vous. T'as l'impression qu'il n'y a personne dessus. Un personne t'en parle. Un peu un truc de vieux. C'est pour les vieux. Quand tu vois un peu le design de leur site, tu vois que c'est pas trop euh, actuel. Quelque part, c'est pas un besoin pour les vieux d'avoir un truc de design. C'est le, le site de rencontre qui est le plus basique pour avoir une relation, on va dire fiable. En termes d'image, ça envoie plus quelque chose de, de sérieux, et de plus stable. On sait ce qu'on va trouver. Ça s'adresse à tout public. Plutôt des relation sérieuse.